Un émissaire à Paris pour négocier l'extradition du général Belkessir. Beljoud a bloqué une enquête de la DGSN sur un Oali impliqué dans un vaste trafic. Cocaïne à l'aéroport d'Orly, Air Algérie au cœur d'un nouveau scandale. L'état-major de la NP dépêche un émissaire à Paris pour négocier l'extradition du général Belkessir. L'état-major de l'armée nationale et populaire, ANP, à savoir le haut commandement militaire de l'armée algérienne, a dépêché secrètement un émissaire à Paris pour rencontrer des dirigeants français dans le but d'entamer des négociations concernant l'extradition du général Gali Belkosir, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cet émissaire est une personnalité. Algérienne qui dispose de nombreuses connexions avec l'Elysée et d'autres centres décisionnels névralgiques de l'État français. Des rencontres se sont tenues à Paris entre l'émissaire de l'État-major de la l'ANP avec plusieurs interlocuteurs français, afin de tenter de négocier les termes d'un accord officiel qui permettrait de rendre possible une interpellation et ensuite, une extradition du général Gali-Belkessir. L'ancien commandant de la Gendarmerie nationale, activement recherché par la justice militaire algérienne pour son implication dans de nombreux gros scandales politiques et financiers. Cependant, Algérie Par a pu également confirmer au cours de ses investigations que cet émissaire n'entretient aucune relation avec le palais présidentiel d'El Mouradia. Il s'est déplacé jusqu'à Paris en tant que représentant attiré du haut commandement militaire de l'ANP. La présidence algérienne n'a pas été associée à ce processus de négociation secrète avec les autorités françaises. Il s'agit d'une situation inédite qui n'a pas facilité l'organisation de ces pourparlers avec Paris, où certains hauts responsables de l'État français ont déploré, des interférences avec la présidence algérienne qui portent préjudice à ces négociations proposées avec l'institution militaire algérienne. En clair Certains hauts responsables de la présidence algérienne ne sont guère enthousiastes ou favorables à l'idée de lancer des négociations avec Paris pour obtenir la tête du général Belkessir. Il est à signaler que le général Ghali Belkessir est en fuite en France et en Espagne depuis la fin de l'été 2019. Il séjourne régulièrement dans un quartier chic à Paris, et se déplace également vers une petite ville côtière située près de Malaga sur la Costa del Sol en Espagne où il possède de nombreux biens immobiliers. Le général Ghali Belkacir a été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida le 23 septembre dernier. Il fait aussi l'objet de quatre mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis en juin 2020 par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida dans trois affaires de corruption et une pour détention d'informations et de documents confidentiels dans le but de les mettre à la disposition d'un agent d'un pays étranger et donc pour haute trahison. Dans le cadre de ces affaires. Plusieurs officiers militaires algériens ont été. Beljoud a bloqué une enquête de la DGSN sur un noalie impliqué dans un vaste business de licence de débit de boissons alcoolisées. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, a pesé de tout son poids pour empêcher la DGSN, à savoir la police nationale algérienne. De mener de profondes investigations concernant un vaste business de délivrance des licences de débit de boissons alcoolisées par la Wilaya de Béjaïa moyennant le versement de nombreux pots de vin au profit d'intermédiaires proches de l'entourage de l'ex-Wali, de Béjaïa, Ahmed Mahabed, qui dirige depuis fin août dernier la Wilaya de Tipaza, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. La DGSN a pu effectivement recueillir de nombreuses informations détaillées et des témoignages concordants sur ce vaste business de licences de débit de boissons alcoolisées mis en place par des intermédiaires de l'ex-Wali de Béjaïa, dans le seul but de, des opérateurs privés désespérés abattus par la lourdeur de la machine administrative algérienne qui rechigne à délivrer ces précieuses licences, permettant aux restaurants ou aux commerces vendant de l'alcool de mener leurs activités en toute légalité. Les éléments recueillis par la DGSN ont été vérifiés et recoupés au cours d'une enquête approfondie résumée dans tout un dossier, bien fils les remis au premier responsable de la police algérienne, Farid Zinedine Benchek. Ce dernier se saisit de ce dossier et interpelle ensuite le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud. Mais ce dernier ordonne au patron de la DGSN d'abandonner les investigations menées sur les soupçons de corruption dont faisait clairement l'objet Ahmed Mahabed. La DGSN a enterré ainsi ce dossier, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations, et Kamel Beljoud s'est contenté d'éloigner Ahmed Mahabed de Béjaïa pour le nommer avec la bénédiction du palais présidentiel d'El Mouradia à la tête de la wilaya de Tipaza, l'une des plus stratégiques Wilayah du centre du pays. À Béjaïa, les victimes raquettées par les intermédiaires de lex crient désormais, leur désespoir. Face à l'impuissance avérée des services de sécurité. Il est à souligner enfin que le sieur Ahmed Mahabed a été auparavant Wali délégué du Syneday, Alger, avant d'être promu Wali de Taref, Jigel et Mostaganem au cours du règne d'Abdelaziz Bouteflika. Il est issu de l'école nationale de l'administration. Cocaïne à l'aéroport d'Orly, Air Algérie au cœur d'un nouveau scandale. Un membre d'équipage de la compagnie Air Algérie, assurant la liaison entre Paris et Constantine, a été arrêté la semaine dernière par la police française à l'aéroport Paris-Orly en possession d'une quantité de cocaïne. Une affaire au relent d'un scandale d'état pour la compagnie, d'autant plus que l'enquête se poursuit toujours pour déterminer les personnes qui seraient impliquées, alors qu'il se présentait le 18 septembre devant la police des frontières de l'aéroport Paris-Orly pour regagner son appareil après une courte sortie à l'extérieur de l'aéroport, un steward de la compagnie Air Algérie, opérant à bord du vol AH-1123 reliant la capitale française à Constantine, fait l'objet d'un contrôle dans la zone réservée au personnel navigant. 200 grammes de cocaïne saisie chez un steward d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly. Après deux alertes de scanner, cet individu a été arrêté par la police alors qu'il allait rejoindre la zone d'embarquement pour le vol retour vers Constantine. Selon Air Algérie, la fouille de ce membre d'équipage a abouti à la découverte d'une substance prohibée. Par la suite, il s'est avéré que le membre d'équipage d'Air Algérie avait été en possession de cocaïne. Selon le journal Jeune Afrique, les éléments de la PAF française à l'aéroport Paris-Orly ont découvert sur le steward d'Air Algérie 200 grammes de cocaïne enveloppée dans de l'aluminium et scotché sur ses cuisses. Le steward arrêté est le fils d'un commandant de bord à Air Algérie. Selon la même source, ce steward, âgé de 29 ans et père de famille, n'est pas un habitué des vols internationaux. Basé à Constantine, il effectuait plutôt des liaisons domestiques. Il serait le fils d'un commandant de bord très respecté d'Air Algérie. Le 20 septembre, Air Algérie a pris les devants en annonçant dans un communiqué que le prévenu fait l'objet d'une suspension de vol et de relations de travail, et l'entreprise se réserve le droit de se porter partie civile. Air Algérie durcit les règlements avec son personnel navigant. Air Algérie a fait parvenir plusieurs rapports au ministère des Transports. Une enquête pourrait être ouverte en Algérie afin de déterminer si l'homme a agi seul, ou s'il fait partie d'un réseau international. D'autre part, la compagnie a décidé de durcir les règles pour son personnel navigant. Désormais, les employés d'Air Algérie ne sont plus autorisés à descendre de l'avion lors des escales à l'étranger. Jusque-là, les employés d'Air Algérie étaient autorisés à sortir effectuer des petits achats en pharmacie ou au Datifri. Il pouvait même sortir de l'aéroport pour récupérer des colis ou du courrier. « Tout le personnel navigant est soumis à des contrôles renforcés », explique un commandant, de bord de la compagnie Air Algérie sur les colonnes de Jeune Afrique. « Quand on transporte des médicaments comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, policiers et douaniers exigent des ordonnances afin justement de prévenir les trafics », ajoute-t-il sous couvert de l'anonymat.